Bonjour les amis nous sommes le 15 juillet 2021 et bon euh, tous mes encouragements aux personnes qui sont dans la difficulté actuellement en Belgique et en France euh, dues aux inondations euh, très très fortes qu'ils vivent actuellement je suis désolé pour eux et bon j'espère que ça va s'arranger euh, rapidement donc c'est triste de voir euh, ce qui se passe actuellement. Donc euh, mauvais temps en Belgique et en France euh, donc euh, j'espère qu'ils euh, euh, vont pouvoir euh, s'en sortir dans les meilleures conditions euh, rapidement et que le temps va s'améliorer en Belgique parce que je sais que ce n'est pas facile de, de partir en vacances actuellement et que c'est vrai que l'économie n'était pas très bonne. Il y a des commerçants qui ont, qui ont redémarré maintenant et qui voient leur commerce bloqué à cause des inondations. Donc c'est vraiment, vraiment triste donc je suis tout à fait solidaire avec eux. Moi qui vis ici à Tenerife où on a un temps magnifique où il fait entre 20 et 35 degrés ces jours-ci, on a un beau soleil donc désolé pour, pour vous qui devez vivre là-bas dans ces conditions. Euh, Revenons-en donc au trading et eh bien je voulais faire euh, cette vidéo aujourd'hui pour euh, vous montrer que parfois le trading c'est aussi euh, être très patient. Donc c'est pas parce qu'on allume son ordinateur qu'on va avoir immédiatement euh, une, une opportunité fantastique euh, de gagner beaucoup d'argent, non parfois il faut de la patience. Alors bien sûr si vous faites du scalping comme ce que je conseille euh, vous pouvez choper des petits, des petits mouvements. Donc vous voyez ici on est sur l'unité euh, de temps H4. Donc si on va sur des unités de temps plus petites eh bien on voit bien sûr qu'il y, y a possibilité de faire euh, des mouvements intéressants. Ici sur le 1 minute vous voyez vous pouvez prendre des mouvements dans un sens et dans l'autre. Donc si vraiment vous êtes une personne <rire> impatiente qui veut absolument euh, euh, trader, il ben, n'y a, a que le scalping qui vous permettra donc euh, tous les jours de, de gagner. Mais il faut bien sûr euh, apprendre une technique efficace comme celle que j'enseigne. Après si vous voulez choper des, des mouvements euh, plus intéressants et eh bien euh, vous faites comme moi. Alors euh, vous prenez une position et vous attendez. Protéger votre position, vous voyez. Euh, moi, c'est au début de semaine donc que j'ai pris euh, ces positions. Vous voyez ici le 12 juillet, le marché était, était monté très haut. Là, on était arrivé à 15 800. Donc, je me suis dit que on pouvait tenter euh, un trait à la vente parce que, euh, donc, euh, quand on, on fait des plus hauts, ben très souvent on a des, des réactions. Donc on a, vous voyez on a cassé ici les plus hauts qui étaient à 15 15.700, on est allé taper les 15 15.800. Donc j'ai pris des trades à la vente mais ça ne bougeait pas, hein. j'ai dû, dû patienter. J'ai dû patienter donc pour, pour arriver à avoir le marché démarrer. et c'est ce matin seulement qu'il a réellement cassé. On voyait quand même qu'il y avait des tendances à la baisse mais il y avait toujours des réactions assez forte vous voyez à l'achat avec les mèches qu'on a ici et puis là il commence à se décider à bouger. Donc si on retourne sur le H4 vous voyez bon j'avais trois positions, j'en ai déjà pris une à ce niveau-là. J'ai un autre Tech Profit ici et un troisième que je n'ai pas encore placé mais mes positions sont, sont protégées ici. Donc je ne risque plus rien et j'espère donc que euh, ma patience sera récompensée qu'on aura donc euh, un beau trade euh, de quelques centaines de points. Donc ici on a qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a fait déjà euh, 140-150 points environ. Le marché euh, ce matin donc enfin euh, ce n'est pas ce matin puisqu'on a là vous voyez 4 bougies, 4 bougies de 4 heures ici et là aujourd'hui on a une belle bougie. Donc à ce niveau-là elle a fait voilà à peu près 100 points. Donc 100 points sur le Dax ce n'est pas énorme, euh, il peut très bien faire 400 points, 600 points on l'a déjà vu les jours précédents. Donc c'est ce que j'espère de pouvoir euh, vraiment euh, optimiser euh, ces, ces mouvements-là quitte même à renforcer ma position puisque je suis déjà gagnant. J'ai du potentiel, vous voyez j'ai de la marge ici donc je peux très bien euh, prendre le risque de prendre encore des positions à la vente ou peut-être à un moment donné prendre des positions à l'achat euh, sans risque et, et voir un petit peu ce que, ce que ça donne, faire des petits trades petits de cette manière-là, d'escalpe puisque j'ai déjà une marge de gain euh, acquis ça c'est certain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après, bien sûr euh, on peut analyser sur, euh, avec d'autres indicateurs ce qui se passe sur différentes unités de temps aussi. Vous voyez qu'on est toujours sur un marché haussier donc euh, on a régulièrement des, des réactions, vous voyez les, les bougies rouges qu'on voit là et eh bien c'est ce qu'on a ici. Maintenant vous voyez les moyennes mobiles là, qui, qui bloquent un petit peu la, la descente, on va voir jusqu'où on va, on va voir si on va redescendre jusqu'au… Donc au nuage Ishimoku ou pas donc tout dépend. Vous voyez le marché est descendu deux fois ici très bas alors il a cassé un plus haut, est-ce qu'il va redescendre aussi bas Je ne sais pas là on était à 15300. Bon euh, je ne sais pas une boule de cristal, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui va se passer donc il faut toujours euh, laisser une chance au marché de, de profiter donc euh, d'un mouvement comme cela pour faire des gains importants. Maintenant il peut très bien remonter, remonter aussi, hein. peut-être que mon stop-loss va être touché là. Mais ce n'est pas grave puisque ma journée est déjà, est déjà gagnante avec ce que j'ai fait ce matin. Mais il fallait, il fallait être patient, il fallait tenir les positions. Vous voyez donc en, en, en H4 les, les bougies comme ça, comme ça a hésité ici pendant plusieurs jours. Donc tout ce début de semaine, aujourd'hui on est, on est jeudi. Donc ça se décide enfin à bouger, j'espère qu'on aura un beau mouvement et que ma patience aura payé. Donc soyez patient aussi, euh, ne vous précipitez pas, ce n'est pas parce que vous ouvrez votre, votre écran que vous allez gagner forcément immédiatement beaucoup d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent immédiatement, il n'y a que le scalping qui peut le faire et après essayez de garder quand même des positions intéressantes en faisant vos analyses à plus long terme principalement sur le H4 donc vous tracez bien les niveaux qui vous permettent de voir quels sont les niveaux pertinents qui vous permettent d'avoir un bon potentiel de, de réaction que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc on voit déjà qu'ici le marché avait déjà atteint les, les 15800 donc on retourne sur ce niveau, on ne le casse pas, on est reparti donc à la baisse ici. Donc euh, c'est tout ça qu'il qui faut analyser et puis euh, il faut patienter parce que s'il ne se passe rien pendant une journée ben vous faites autre chose. Hein. Mais si votre trade part comme, comme cela là donc euh, il est resté ouvert jour et nuit maintenant eh bien ça vaut la peine à ce moment-là d'attendre et de voir un petit peu euh, ce qui se passe. Vous placez des tech profits à, à différents niveaux, et euh, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc euh, là moi je ne fais plus rien, j'attends on verra bien si le marché euh, va dans un sens ou dans l'autre et bon si je vois une opportunité ou si je veux tenter de, de renforcer ma position ou de faire un trade à l'achat en opposition à, à ce, ce trade-ci donc faire un hedge et eh bien je peux le faire aussi. Donc euh, tout ça euh, à ce moment-là, sans stress puisque je sais que je suis gagnant de toute manière, tout dépend maintenant de ce que va faire le marché et là je verrai si je vais gagner plus ou moins. Donc c'est avec cette stratégie-là que je vous invite à, à faire du trading. Ici je vous montre ce que ça donne avec le market profile, vous voyez aujourd'hui ce qu'on a comme, comme figure qui se dessine. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a eu les jours précédents vous voyez. Donc par rapport aux autres graphiques donc le market profile qui nous donne des euh, informations intéressantes aussi. Donc j'ai aussi sur un autre écran donc euh, les volumes. Donc tout ça je vous expliquerai euh, prochainement. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc vous voyez market profile ça change pas mal de choses sur la visualisation des marchés. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire euh, des beaux gains, euh, certaines journées euh, fantastiques, d'autres vous gagnerez plus sur le, le scalping mais il y a toujours moyen de gagner sur les marchés quand on a de la patience. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt